Vous avez échappé à. Vous avez échappé à. Vous avez échappé à. Cadrage. Mise au point levé. Caméra au point. Arsenic et digue dentaire. Accro total. toile Crève l'écran et demi-move. Ou. Ciné potage. Bon, ben il y avait aussi le point final. Et puis. Ciné placard. Festival au grand film du 23 au 30 avril à ah non